Si l'entreprise se définit comme une boîte à frites euh, sur de très court terme, sur euh, où finalement les employés ouais, des consommables, euh, comme, les, comme les chaînes de, de fabrication, comme, etc., comme ce qu'on des produits convents, etc., euh, non, bon, elle va utiliser euh, de l'humain et elle va acheter de l'humain, elle va prendre de l'humain, elle va acheter de l'humain. Si une entreprise se définit comme euh quelque chose qui veut… Un, un écosystème qui veut durer, forcément elle va prendre soin de ce qui la constitue, donc les humains. Et même sans être dans la société de l'information, euh, même si on n'était pas dans la société de l'information, forcément, euh, c'est vraiment… Euh, ça, ça, mais ça existait il y a déjà une centaine d'années. Une entreprise qui veut durer va forcément prendre soin. Les personnes sur l'intérieur de l'entreprise. Et l'éducation est une manière de prendre soin des gens, euh, de leur donner euh, euh, plus de moyens, euh, plus, de, euh, plus de capacités. Donc oui, l'entreprise a un rôle à jouer. Euh, l'éducation, ça ne s'arrête pas à 19 ou à 21 ans. Euh, euh, Ce n'est pas euh, le rôle des parents et des universités. Euh, C'est euh, le rôle de tout. Euh, de toute euh, communauté, de, toute, euh, enfin, de tout organisme qui gère une communauté. Euh, maintenant, est-ce euh, on doit toujours dépendre de quelqu'un pour euh, s'éduquer et pour progresser Je ne pense pas non plus. Est-ce que euh, je dois attendre que mes parents me disent tu feras telles études Est-ce que je dois attendre que l'université me dise euh, tu veux faire des études dans tel domaine Donc ça va être le programme bien à la française. Euh, voilà. Tu fais du marketing donc tu vas apprendre tout ça, tu es fait ingénieur donc tu vas apprendre tout ça. Est-ce qu'on est qu doit attendre ça Est-ce qu'on doit attendre de l'entreprise qu'on nous dise bon ben tu as fait 10 jours de formation par an donc tu vas faire ça, ça, ça et ça Ben non je ne suis pas d'accord.